C'est mec elle est longue cette veille aïe je suis mort je suis mort je suis mort je suis mort tu okay, je... pouvais refaire un. J'ai eu le bon moment ouais. c'est <coughs> okay, très bien merci la place pour le taudel dis-moi ton arbre Mec, mec what the fuck, mais mec ce jeu est bugué hein Guillaume, est-ce que tu vois ce que je vois <rire> trop beau. Mec, c'est beaucoup trop beau Attends mec, j'ai fait mourir, mais je spring <rire> C'est trop beau Mec, c'est quoi, mec... oh, quoi ce jeu C'est le dernier au en plus fait, c'est la fin C'est vrai ouais. Oh c'est beaucoup trop beau ah, mec, là Ah non, pardon, très beau Attends, je vais prendre mes autres Wow. C'est pas que la spoil Clonel, c'est que la spoil Valérie. Oh mec, le singe, je sais pas comment il a fait ça. D'accord. Oh ah mec, mais c'est trop beau! Ouais. Ok. Très très bien. <rire> ferme ta gueule là! Mec, cette partie elle est tellement buggée, c'est trop bien! <rire> oh mon dieu, mais ils sont trop beaux! Ouais, t'as pas envie de les tuer. J'ai pas envie! <rire> ah, non, pas oh le bon gros bug quoi! Mec, c'est trop mais c'est trop beau! Mec, trop beau, mec. non non non mais genre y'a un gros bug dans le jeu genre dans le jeu il est complètement bugué de toute façon genre là les zombies ils sont devenus multicolores avec un arc-en-ciel qui est derrière eux <rire> genre, est... attends je continue à screen <rire> <rire> c'est impressionnant quand même genre j'ai jamais vu ça <rire>